Alors que dans l'évangile de Jean, Nathanaël se demandera quelque chose de, quelque chose de bon peut-il sortir de Galilée. Ici, c'est un prophète de Galilée qu'acclament les gens qui entourent Jésus, alors qu'il entre dans Jérusalem comme un roi, assis sur une ânesse avec à côté un anon. Et c'est à lui que la foule crie « Hosanna », ce qui veut dire « de grâce, sauve ». Prophète, roi, messie, victime expiatoire, difficile de dire ce que porte cette monture dont l'évangile fait le centre de son récit. Chaque année avant Pâques, nous vivons ce moment ambigu de l'entrée triomphale de Jésus sur un âne, dans la ville qui le verra mourir. La foule qui l'acclame est peut-être celle, la même qui un peu plus tard criera devant le prétoire qu'on le crucifie. Comme chaque année, nous avons cogité sur les détails donnés par le récit évangélique qui décrit cette entrée avec des différences selon les évangiles. Mais cette année, c'est collectivement que nous avons réfléchi sur, cette, sur ce texte avec les monitrices de l'école biblique, dans la préparation même de cette séance d'aujourd'hui. Et c'est donc avec elle que nous avons pu déchiffrer tous les symboles, en tout cas une part, une partie, que Matthieu a placé dans ce petit récit qui pourrait ressembler fort à ceux des autres évangélistes. Et pourtant, Matthieu y place quelques nuances importantes pour la communauté mathéenne qui a été à l'origine de cet évangile. Deux sujets ont retenu notre attention lors de cette lecture collective, bien sûr cette ânesse et son petit, et bien sûr le fameux « Hosanna » crié par la foule. Quelle est donc la signification de cette entrée de Jésus sur un âne La première impression pour nous autres qui vivons au XXIe siècle est que cette ânesse et son anon évoquent l'humilité, la pauvreté, la simplicité. Et oui, même si de moins en moins d'entre nous ont connu le bonnet d'âne qui couvrait la tête des cancres à l'école, il reste ancré dans notre culture comme la marque de l'ignorance, voire de la bêtise censée s'attacher à l'animal qui les a inspirés. Mais heureusement, il n'y a pas qu'un seul âne qui porte un roi dans la Bible. Et dès la première lecture, nous sommes invités à aller lire dans le premier livre des rois, le récit de l'onction de Salomon, celle qu'il avait reçue sur ordre de son père David. Alors le sacrificateur de Sadoque descendit avec le prophète Nathan, Benayanou, fils de Yeoyada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent à Guion. Le sacrificateur de Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et, la, et donna l'onction à Salomon. On sonna du corps et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. C'est ici, sans conteste, une onction donnée à un roi qui ne monte pas sur un grand cheval bien glorieux, mais plutôt sur une mule. Le modèle de Salomon évoque le sage, mais aussi le roi qui connut le règne le plus paisible sans doute de tous les rois d'Israël. Trente années de paix, grâce au commerce et à la diplomatie entretenue avec les pays voisins. Il savait faire de ses voisins des amis. Alors peut-être qu'au bout du compte, le symbole de l'âne est convoqué ici pour dire la douceur et la docilité d'un animal qui porte sans broncher. Et n'a rien de féroce. Mais il y a d'autres ânesses importantes dans la Bible, celle de Balaam par exemple, dans le livre des nombres. Et celle-ci n'a rien de docile. Tel l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, cette ânesse a une expérience spirituelle, et eh oui. Et elle voit l'ange de l'éternel, et elle est tellement perturbée par cette vision qu'elle tombe sur le chemin, et elle tombe sur son propriétaire, l'emportant avec elle dans sa chute. Et quand il la rabroue de se conduire aussi mal sur le chemin, parce qu'il ne comprend pas qu'elle a vu un ange, elle parle. Et voilà ce qu'elle dit. « L'Anaise vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma il frappa l'Anaise avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'Anaise et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'Anaise, « C'est parce que tu m'as contrarié. » « Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'anès dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit lui aussi l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Il faut ici signaler que Balaam est lui aussi roi, il est roi de Moab, et que lui aussi a donc pour monture une ânesse D'autres passages bibliques mettent en scène des ânesses, dans le cantique de Déborah par exemple, dans le livre des juges. Il s'agit alors d'ânesses blanche qui porte les chefs des peuples, et Déborah le chante dans son cantique. Là encore, on retrouve des dignitaires assis sur le dos d'une ânesse Mais le plus évident est bien sûr... Cette prophétie de Zacharie qui annonce l'avènement du Messie, monté sur un âne, sur un ânon petit d'une ânesse Le Messie, le prince de la paix annoncé par les prophètes, serait donc reconnaissable à sa monture. Mais quelle est la monture des rois dans l'histoire du Moyen-Orient On penserait immédiatement au cheval et à la stature altière de cet animal par lequel nous représentons la monture de nombre de nos rois occidentaux. Mais voilà, c'est là que l'histoire nous apprend ce qui peut déchiffrer les énigmes symboliques que recèlent les textes bibliques. Et c'est la recherche d'une des monitrices d'éducation biblique qui a permis de trouver les éléments qui nous ont éclairés pour comprendre mieux ce texte de Matthieu. C'est un chercheur du CNRS, Bertrand Lafont, qui, dans sa recherche intitulée « Cheval, Anne, Onagre et Mule dans, le, dans la haute histoire mésopotamienne », qui apporte l'éclairage, qui change radicalement notre vision de cet épisode de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. On y découvre que depuis la plus haute antiquité, les Acadiens et les Amorites considéraient l'âne ou la mule comme un animal royal, mais aussi symbole de paix. Des textes anciens signalent que les rois montaient sur des ânes et que les dignitaires qui montent sur ces ânes sont appelés avec un seul mot « chevaucheurs d'âne ». C'est même carrément une appellation pour signifier leur importance. Quant à l'anon, le petit d'une ânesse, on le retrouve dans des rites de cérémonie sacrificielle pour sceller des alliances de paix dans le cadre d'accords diplomatiques. Ces alliances étaient conclues, dit-on, par le sang, comme disent les textes. Et les deux rois qui avaient fait alliance pouvaient déclarer Il y a maintenant le sang entre nous. Et, par, et pas le sang de n'importe quel animal, mais bien d'un anon, le petit d'une ânesse, comme le spécifient certains textes d'accords diplomatiques très anciens. Ces anons d'alliance, comme on les appelait, étaient sacrifiés dans le temple, et l'archéologie a retrouvé les restes de ces anons au même endroit qu'on a retrouvé les fameux chiens dont nous avons déjà parlé ici à propos de la rencontre de Jésus avec la femme syro-cananéenne. Ainsi, l'âne, l'anon font partie des animaux extrêmement importants dans toute la culture du Moyen-Orient. Nous voici donc avec des ânesses ou des mules comme monture royale et des anons d'alliance qui servent à faire la paix. À n'en pas douter... Ce n'est plus l'humilité qui est au cœur du symbole que nous présente l'évangile de Matthieu. Il ne s'agit pas d'un roi qui est abattu et tout petit par rapport à la foule, mais bien la noblesse qu'on prête à cet animal autochtone et la puissance pacificatrice que l'on prête à son petit anneau. Dans cette région du monde, les chevaux des guerriers viennent d'ailleurs et on les craint. Le cheval est donc signe de violence, signe de force qui vient de l'ennemi. Il représente la force ennemie, les guerres avec les puissances étrangères, mais n'ont en rien la symbolique qu'on prête aux ânes. Si l'évangile de Matthieu a bien été écrit dans la région d'Antioche-sur-le-Ronte, il a été dans ce territoire symbolique particulier où l'âne est un animal royal, qu'on respecte tellement qu'on lui réserve même des sépultures, dans les temples. C'est donc bien en roi que Matthieu présente Jésus. Et il n'y a cette fois-ci pas d'ambiguïté, pas d'ironie comme chez Jean. C'est donc sans ambiguïté aucune que la foule voit ce prophète qui devient roi. C'est donc une immense provocation ou alors une grande allégorie que nous fait partager l'évangile de Matthieu. Une provocation, bien sûr, pour les dignitaires de Jérusalem, qu'ils soient juifs ou romains, Jésus se met en scène en nouveau roi des Juifs. À moins que ce ne soit une scène propre à éveiller la conscience de ceux qui vivent à Antioche, ces exilés, réfugiés dans la même région, réfugiés au sud de l'ancienne Babylone et qui ne peuvent rentrer à Jérusalem, loin de la grande Jérusalem en exil loin de leur ville sainte, anéantie depuis 70. Comme le récit des mages dans la, le même évangile, l'entrée de Jésus dans Jérusalem utilise des motifs propres à parler de ces exilés qui vivent dans un pays où les rois chevaucheurs de mules scellaient des alliances de paix en sacrifiant un anon. Avec les souvenirs de la grande époque où les rois d'Israël entraient dans leur règne montés sur une mule ou une anesse. Matthieu parle à ceux de la communauté de Jérusalem, mais aussi de son lieu d'exil et de la culture qui parcourt celui-ci. Peut-être est-ce pour parler aux gens d'Antioche qui n'ont pas connu Jésus, qu'ils parlent de Jésus en disant « prophète de Nazareth, de Galilée », obligé de spécifier où cela se trouve et dire qu'il est prophète plutôt que de dire qu'il est fils de Dieu. Roi qui apporte la paix, Jésus est acclamé par une demande forte. Hosanna. On lui demande ce qu'on demande à Dieu, on lui demande le salut. Les rois d'Israël recevaient toujours l'onction d'un prophète lié au roi. Ici, le prophète de Nazareth a déjà reçu l'onction de Dieu lui-même. C'est lui qui demande à ses disciples d'aller lui chercher la et l'annonce à moins que ce ne soient les disciples qui soient devenus peut-être les prophètes de ce roi glorieux et pacificateur. Mais de quoi la foule veut-elle être sauvée Du péché qui la sépare de Dieu Un péché qui prenait toutes sortes de formes à cette époque. Même la maladie, le handicap pouvaient être considérés comme la marque du péché mais pour la communauté de Matthieu, le salut serait que l'on puisse retourner à Jérusalem et que le grand désastre de la destruction du Temple puisse être oublié et qu'on reconstruise sur les ruines. Avec ses branches agitées sur son chemin, Jésus est comme les Hébreux qui fêtent la fête de Soukhot, première escale du peuple juif dans le désert, là où le peuple a dormi sous les cabanes de branchage chemin de salut, de pardon, du péché. Jésus synthétise en lui seul toutes les attentes d'un peuple en exil, se retrouvant errant dans le désert, comme au premier jour d'une histoire du salut, comme ses ancêtres. Mais le roi qui entre dans Jérusalem, dans ce récit mathéen, n'est pas le roi des seuls Juifs réfugiés à Antioche, ni même de ceux qui restent peut-être encore à Jérusalem, il est le prince de paix de tous ceux qui veulent sceller une alliance avec Dieu, quelle que soit leur origine ou leur confession. Car ce n'est pas un symbole strictement juif que celui d'un roi monté sur une ânesse et ce n'est pas un rite juif que de sacrifier des anons pour obtenir la paix. Non, Jésus n'est pas seulement le roi des juifs assis sur son ânesse il est universel. Il devient le roi de tous ceux qui cherchent un salut, il devient le porteur d'une attente, et c'est lui qui va payer de son propre sang cette paix tant demandée par cette foule qui l'acclame. Un roi dont le règne n'exclut personne du salut de Dieu, et c'est à cause même de cet accueil inconditionnel qu'il sera supprimé par ceux qui veulent trier, qui est de Dieu et qui n'en est pas. La foule qui demande la grâce et le salut n'a pas encore compris pour l'obtenir qu'il lui faudra d'abord l'accorder aux autres dans l'amour du prochain. Et sans doute, on retrouvera beaucoup d'entre eux crier pour que Jésus soit crucifié et qu'on délivre Barabbas. C'est cette grâce que nous annonçons quand nous baptisons nos enfants, cette grâce qui nous délivre, cette grâce qui fait que enfin cette liberté cherchée dans le désert par les anciens hébreux est trouvée dans notre vie. C'est ce salut qu'apporte Jésus dans son règne de paix, un salut qui donne une vocation à notre vie par-delà les épreuves, par-delà les événements parfois absurdes, par-delà les conflits qui la traversent. Notre société, aujourd'hui, notre pays a besoin de paix. Notre monde en a absolument besoin. Peut-être n'y a-t-il jamais eu d'époque où on n'ait pas besoin de paix. Mais aujourd'hui, nous, ici, nous nous rendons compte à quel point elle est précieuse, cette paix, parce qu'elle est menacée. Et nous avons envie de nous tourner vers un sauveur qui nous montre le chemin pour être capable de faire la paix sans cesse, de la construire sans cesse, avec pour seule arme la parole. Cette fameuse diplomatie de Salomon, si difficile à mettre en œuvre, si décriée à l'époque de Salomon et qui pourtant était tellement efficace. L'âne qui entre à Jérusalem dans l'évangile de Matthieu n'est donc pas un âne humble et soumis, qui accepte tout et qui montre que Jésus s'en va comme une victime expiatoire qui aurait choisi son sort. Elle n'est pas non plus pour montrer la pauvreté et la faiblesse de ce roi Jésus. L'âne qui entre à Jérusalem dans le récit de Matthieu, est ce qu'on pourrait appeler une ânaise christophore, une ânaise qui porte le Christ, un modèle pour nous tous, un modèle glorieux, un modèle joyeux, un modèle qui donne l'espérance à tous, un modèle pour nous tous qui nous comportons souvent comme des ânes battés et qui sommes pourtant appelés à devenir des ânaises christophores. Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.